En se disant, mais comment, c'est quoi la richesse Et réinterroger ça. Parce qu'évidemment, la richesse, ce n'est pas que la question économique, c'est aussi euh, les valeurs qu'on peut véhiculer et les échanges qui peuvent exister, comme à travers la corderie. Et ce qui est super important, c'est la capacité d'agir.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 au fur et à mesure, et ensuite on a été présents. On a diffusé des films, pardon, on a fait des conférences, on a fait des soirées, on a fait des temps de débat, on a fait des interventions dans la rue, euh, on avait euh, une personne qui faisait du théâtre, euh, et donc on a fait du théâtre de rue de temps en temps, euh, ce genre de choses. Et, et à force d'être présent, d'être visible, les gens ont commencé à, à, à voir, à graviter autour. Nous, on n'était pas du tout spécialistes de la question, et on s'est dit on va le creuser, et puis on va essayer de le démocratiser la chose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 euh, dans, auprès des collectivités. Et donc, du coup, chaque bénévole qui rendait un service dans une association qui était d'utilité publique recevait des cartes écosols qui leur permettaient de recevoir euh, ou d'accéder à des services euh, de la collectivité à des titre euh, gracieux ou à des prix réduits. Voilà. Et la troisième initiative, qui est enfin l'ELEF, euh, donc une monnaie complémentaire. C'est important, ces trois projets-là. C'est que le premier projet, la Corderie, touchait le monde des citoyens. Le deuxième projet euh, qui est Ecosol touchait la sphère de la collectivité et le troisième projet qui est l'élève touche, touche la sphère marchande. Et en gros, on touche les trois sphères de la société avec ces trois projets-là. Donc la société civile ou le, les citoyens, les collectivités et le monde économique ou le monde marchand. Et nous, on est parti du postulat de dire qu'en en fait, on a une communauté de destin. Si on veut changer euh, notre situation, si on veut aller dans la transition, ce n'est pas des « ou »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 7 ans de création de la monnaie autrement, il n'y a plus qu'un seul fondateur qui est au conseil d'administration. On est tous partis au fur et à mesure et lui partira sous peu aussi, le dernier, en, en, en transmettant ou en essayant de transmettre, en tout cas, au mieux. À titre perso, euh, quand on a démarré, je ne savais pas si on allait réussir. En tout cas, l'enjeu, c'était au moins d'essayer.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 quand on demande qui a au moins une fois été en tension sur l'argent dans sa vie, qui a négocié son salaire, qui a négocié son logement, qui a négocié une voiture ou quelque chose d'autre, quasiment toute la salle répond par l'affirmative. Et après, quand on pose la deuxième question à savoir « qui sait comment fonctionne l'argent ?» ou « Comment on crée la monnaie ?» Là, il n'y a quasiment plus personne qui lève la main. Et du coup c'était bien ça de se dire mais c'est quelque chose dans lequel on baigne en permanence que, qui est essentiel. On a des, des, des bulletins euh, euh, financiers dans tous les journaux, euh, on parle de, de bourse un peu partout à toutes les radios, etc. Mais on ne sait pas du tout comment ça marche et ça nous paraissait étrange.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 Le conseil de l'élève, le conseil d'accorderie et le conseil d'administration. Et encore une fois, c'est pas parfait, mais ça coexiste et ça fonctionne globalement. Quoi. Et bien des gens, on les mesure pas au départ, donc ça c'est bien. On se doutait bien qu'il y aurait quelque chose, hein, mais. L'une des principales difficultés. Euh, avec Jean Ruez, avec qui on l'a on a vécu, on était les deux qui étaient restés à un moment donné, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il y avait des personnes ou un cercle de personnes qui revenaient et qu'on agrandissait le cercle, elles avaient un besoin de déconstruire ce qui a été fait pour pouvoir reconstruire derrière. Et au départ, on était un peu frustrés en se disant, merde, mais... Le résultat auquel vous aboutissez, c'est à 90% ce qu'on avait conçu au départ. On était tous les deux ingénieurs, hein des techniciens. Et en fait, on a, on a très vite compris en disant, mais ce n'est pas un problème technique, encore une fois. C'est une question d'appropriation. Et donc, même si c'était frustrant pour nous, y compris pour les personnes qui sont venues après, lors de la deuxième, le, du deuxième cercle, du troisième cercle, du quatrième cercle, qui se sont agglomérés au fur et à mesure, qui se sont rendus compte aussi du processus, du besoin de déconstruire pour reconstruire, pour reconstruire et bien, ça a quand même été accepté. Et du coup, ça n'a pas été dit en ouais, mais on traîne ou on tourne en rond. C'était plus, il faut imaginer une boucle. Ce n'est pas, pas un rond, mais en fait, on avance en revenant un peu en arrière. Mais au fur et à mesure, on avance à chaque fois en revenant un peu en arrière. Et en fait, on a d'une idée, on a eu un projet qui s'est construit et un projet qui a émergé. Et ça, c'était une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'était une association qui parle d'économie. C'est quoi c'est les entreprises qui parlent d'économie ou c'est les services euh, économie des collectivités publiques, etc. Donc, euh, ce n'était pas toujours compris euh, en disant ben, « qu'est-ce que vous venez faire euh, sur ce champ-là » En fait, je viens du monde du bâtiment, j'ai commencé par un BEP-CAP de coureurs auquel je ne suis pas arrivé au bout, <rire> Mais, euh, et j'ai fini ingénieur, par erreur. Mais j'ai baigné dans le monde technicien. Et le monde technicien, si je peux utiliser des gros mots, on dit que c'est des positivistes. C'est-à-dire, il fractionnent et ils segmentent. Et donc, du coup, on, pour des questions techniques, on segmente les problèmes en tout petits morceaux pour pouvoir les résoudre au fur et à mesure. Et justement, pour moi, ça a été un effort venant de ce monde-là très technicien qui a une vision positiviste, d'aller vers une vision constructiviste, c'est-à-dire une vision systémique de la société. Et en se disant, on prend la globalité. Et en fait, c'était un vrai effort pour moi de prendre... Ce pas une habitude de prendre les enjeux de manière globale. Et j'ai une phrase qui résume bien ça, c'est un copain qui me l'a filé. Mais euh, aux questions techniques, les réponses sont un peu techniques, beaucoup économiques et passionnément culturelles. Mmh. Et ça veut tout dire, c'est-à-dire que techniquement, moi, on me pose, en tant qu'ingénieur ou technicien de manière globale, on me pose des questions techniques auxquelles on attend une réponse technique. Or, je me rends compte dans mon travail, mais y compris dans mes engagements citoyens, associatifs, entrepreneuriaux, de dire eh bien, ouais, la réponse, il y a une partie technique et il faut l'amener, parce que c'est le socle. Mais après, il y a une question économique, c'est comment on va monter un projet, une idée, où faire ensemble, comment on le finance. Et surtout, c'est culturellement, parce qu'on peut avoir la solution technique, on peut avoir les finances qui permettent de, de le faire, voire même montrer que c'est rentable. Et on ne le fait pas derrière. Moi, je prends souvent l'exemple des maisons. Aujourd'hui, on sait construire des maisons à énergie positive, donc qui produisent plus d'énergie qu'elles ne consomment. Du point de vue économique, on sait les financer. Elles coûtent effectivement un tout petit peu plus cher à l'achat, mais sur 10 ans ou 20 ans d'occupation, elles coûtent bien moins cher parce qu'on paye beaucoup moins d'énergie, de gaz, de fioul, de bois, etc. pour se chauffer. Donc au final, c'est moins cher. Et pourtant, on ne le fait pas. Donc Je résume la situation. On a des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles ne consomment. Donc on pourrait parler de la crise énergétique aujourd'hui et on pourrait résoudre ce problème-là. Euh, D'un point de vue économique, c'est rentable et on ne fait rien. Donc le problème, il n'est ni technique ni économique, c'est bien comment on se met en dynamique, comment on change, comment on accompagne le changement, quel est le degré d'acceptation de la société, quel est le degré d'acceptation de nos politiques publiques, des entreprises à tester, à innover, et puis surtout à créer le mouvement. Parce que ce n'est pas tant que les gens sont contre, c'est juste qu'il faut créer la dynamique, ou le premier pas qui permette de faire la bascule. parce que on s'épuise, moi je voulais quitter la monnaie autrement, euh, enfin m'éloigner un peu et puis je, je rends toujours des services au niveau du conseil d'administration où j'anime encore des soirées ou des trucs comme ça, ce soir c'est ce que je vais faire encore d'ailleurs. Et, euh, et l'élève, moi je voulais juste être euh, la petite main quoi. Moi mon rêve c'était juste me dire euh, arrêtez de réfléchir, déjà dans mon boulot j'arrête pas de réfléchir, à la monnaie autrement on a beaucoup donné aussi. Toi, Mon rêve c'était juste euh, demain matin à 10h il faut aller tenir le stand de l'élève. Cool et puis réfléchir sur la stratégie et là c'est ce qui se passe encore et moi j'ai besoin qu'il y ait du relais mais c'est dur de passer le relais ou de transmettre pas par volonté de ne pas transmettre peut-être qu'il y a quelque chose d'inconscient que je ne mesure pas mais euh, en tout cas consciemment on a l'envie de transmettre là et on est plusieurs le changement il se fait pas par racontation c'est-à-dire euh, c'est pas parce qu'on dit euh, ben j'ai une solution pour toi, euh, l'accorderie, l'élève, pour acheter éthique, pour euh, avoir des services euh, sans dépenser de l'argent, mais par réciprocité, par troc ou autre chose, ou euh, je peux te construire une maison euh, qui consomme peu d'énergie euh, et qui est rentable en plus. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait. Mmh. On est tous confrontés à ça dans le quotidien. Hein. Mmh. On va bien en disant, oh, bah, tiens, il ne faudrait pas que je fasse ça, il ne faudrait pas que je fasse ci, euh, et pourtant on le fait. Donc euh, la bascule, elle ne se fait pas juste en disant, je vois et je, je passe à l'action. En fait, il y a plusieurs étapes. C'est dire, ben, euh, d'abord, j'essaye euh, de comprendre ce qui se passe. Euh, une fois que j'ai compris, euh, peut-être que je suis choqué, peut-être que je ne suis pas choqué, peut-être qu'il faut un temps d'acceptation. Il faut faire le deuil du, euh, de nos idées qu'on avait avant. Euh, et puis après, se dire comment on va se projeter, est-ce qu'il y en a d'autres qui font déjà S'inspirer, regarder, inventer. Et, et en fait, c'est tout un processus qui s'appelle « Accompagnement changement », il y a la courbe du deuil ou la courbe du changement, qui est de euh, le Kubleros aussi, qui est super intéressante, qui dit bah, quand on a une information, par exemple, sur le changement climatique qui est énorme, et, ou sur les questions économiques, souvent on est choqué, après on dénie, après on fait le deuil de la situation en se disant « bah tiens, euh, bah, ok, c'est comme ça, je prends acte », ça me déprime, mais c'est comme ça, on regarde ailleurs, on se dit bah, « tiens, il y a peut-être des possibles », et après on va vers ce changement-là, mais ce n'est pas du premier coup.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 Dès le départ, on a eu ces trois projets côte à côte. La corderie, on a eu une, une, une opportunité dès le départ en se disant bah, « c'est le projet qui est un peu plus mûr ». Donc c'est celui qu'on a travaillé directement. Ensuite, Écosol et enfin l'élève Alors, euh, on va commencer par les motivations du collectif. Mmh. Euh, en fait, on, je pense qu'on a eu une convergence, un, un, alignement, un alignement de bonnes étoiles. On s'est retrouvés, on était, euh, il y avait deux personnes une qui venait de Grenoble, l'une qui venait de Lille, en disant mais ça serait bien qu'on travaille un peu sur c'est quoi ces monnaies complémentaires et puis euh, euh, l'économie de manière globale. Ils venaient d'arriver un peu dans la région et puis c'était une manière de se faire connaître aussi. Ils ont fait une petite annonce et il y a eu un film qui a été diffusé un soir et euh, qu'eux que avaient programmé et euh, il y a plusieurs personnes dont moi qui sommes venus le voir. Et, euh, tout en ayant déjà cette idée de, euh, de dire mais comment on peut travailler sur les alternatives économiques. Ce n'était pas juste une découverte, on a vu de la lumière, on est rentrés, mais on était déjà un peu sensibilisés. Et eux, on fédéré autour d'eux et dès, euh, dès le premier soir, on en était euh, 20-30 à se dire « Ah c'est ça serait sympa de, de faire quelque chose ensemble autour de l'économie, sans savoir exactement quoi encore. » Des réunions se sont suivies, on s'est retrouvés jusqu'à 50 personnes, 60 personnes. Et après, au moment on a dit bah, on va créer une association, le cercle s'est resserré évidemment, comme partout, en disant ben, « il y a des gens, moi j'étais juste venu pour voir ou m'informer un peu plus. » D'autres en disant ben, « je suis super motivé, mais je n'ai pas le temps. » Et puis il restait un noyau de 12-15 personnes qui ont été les fondateurs du coup de la monnaie autrement. Et parmi ces fondateurs, il y avait euh, principalement des hommes quand même, c'était un peu dommage. Il y avait 3 euh, ou 4 femmes je crois, mais la majorité, voilà, un tiers, euh, un tiers de femmes, deux tiers d'hommes, on va dire ça comme ça. Mais surtout, les caractéristiques de ces personnes-là, c'était qu'il y avait des travailleurs sociaux, il y avait des entrepreneurs comme moi, il y avait des personnes qui étaient à la retraite et qui avaient du temps et qui étaient super motivées et ce qui fait que j'ai pas envie de dire qu'il y a des citoyens lambda c'est pas ça mais euh, là on avait quand même un, un, un, un un collectif de personnes ultra motivées, parmi les entrepreneurs, des gens qui avaient du temps aussi à se débloquer en journée lorsqu'il le fallait. Euh, les retraités, c'est des gens qui étaient des porteurs de projets, euh, qui étaient membres d'associations, présidentes, présidentes. Euh, voilà. Il y avait des travailleurs sociaux qui étaient au contact aussi euh, des, des réseaux chambériens. Et donc, on a eu à la fois des entrepreneurs qui ont pu amener de la méthode, euh, les travailleurs sociaux qui ont pu amener du réseau, et puis, euh, puis l'intelligence de tout le monde qui a fait que ça a matché à un moment donné. Ça, c'était un peu une alchimie et puis c'était presque miraculeux mais, euh, mais j'imagine que ça peut être reproduit partout en réalité, dès qu'il y a une, un ensemble de bonnes volontés. Euh. Du coup on s'était posé beaucoup de questions autour de ce qui a fondé, c'était pas de faire des projets et ça c'était extrêmement intéressant. C'est pas de se dire on va faire une monnaie complémentaire ou une banque du temps ou autre chose. On s'est retrouvé à plusieurs à se dire mais c'est bizarre, on aimerait beaucoup travailler sur les questions de richesse, d'échange et de capacité d'agir. Là, les, la monnaie complémentaire, la banque du temps ou les échanges euh, entre collectivités et bénévoles, ce sont des outils, ce n'est pas une finalité. Donc c'est bien ça et nous c'est extrêmement important de dire ça. En fait j'ai fait des études un peu alternatives dans, dans les énergies renouvelables, la gestion des déchets, etc. Et naïvement, quand j'ai fini mes études, je pensais que les modes de management de toutes les entreprises dans lesquelles j'irai derrière euh, fonctionneraient de la même manière, C'était pas forcément pyramidal, mais plus transversal. Mais ça je n'avais pas conscience à l'époque, c'est en m'étant cassé les dents dans différentes entreprises, euh, en me disant « ah bah tiens non finalement ça ne fonctionne pas comme ça, et j'ai dû déconstruire mon idée. » Et c'est alors qu'un de mes copains m'a dit euh, « Bah tiens, tu peux venir me rejoindre dans une coopérative qui s'appelle euh, Auxalis et où je suis devenu entrepreneur salarié. » Et donc là, je suis rentré parce que j'ai vu de la lumière. Je ne savais absolument pas ce que c'était une coopérative. Je ne venais absolument pas chercher le collectif. C'était juste, je me dis « ben voilà, je deviens euh, euh, entrepreneur salarié sans patron. » Et c'est plutôt sympa. Et c'est en rentrant dans cette coopérative-là que j'ai découvert la dimension collective du Faire Ensemble. Donc euh, sur l'aspect financier, on peut mutualiser, ce qui est intéressant pour un entrepreneur, mais aussi sur le volet de, de l'apprentissage, de la découverte de l'épanouissement, où je rencontrais des métiers très différents. Aujourd'hui, on est 250 personnes avec, on va dire, 150 métiers différents, et à chaque fois, on apprend tous les jours. Et donc, c'est de cette matière-là, au contact de ces personnes, où j'ai appris d'un métier d'ingénieur très technicien à travailler sur les questions de coordination, de création de dynamique collective, de montage de projets, sur les questions de transition écologique et solidaire. Et du coup, euh, dans cette continuité-là, euh, la monnaie autrement, c'était quelque chose où je me suis dit bah ouais, l'économie, c'est quelque chose qui est central, qui est dur à attraper, que les citoyens ont du mal à appréhender, que même les entreprises, les PMI, PME, les banquiers euh, des, des agences, etc., ils ne maîtrisent pas tout. On s'en rend compte quand on discute avec eux. Et c'était un bel objet pour se dire, bah, tiens, on peut continuer à travailler là-dessus. Un autre étonnement, c'est qu'aujourd'hui, on est, on est capté par le quotidien des projets et la monnaie autrement, du coup, n'a plus sa vocation d'incubateur. Et donc là, on est en train d'autonomiser de, de, les projets. Donc autonomiser, ça peut aller de créer des, des entités juridiques en tant que telles pour l'élève, la corderie, ou juste les garder dans le giron de la monnaie autrement au sens juridique, mais avec... Euh, une autonomie complète sur la gestion financière ou les RH. Bon, peu importe ce que, on va dire par autonomie derrière. Et en fait, on va redonner euh, l'essence initiale de, de la monnaie autrement, qui était de se dire ben, un espace pour créer des projets. Et c'est ça mon rapport d'étonnement. C'est euh, Un autre point, c'est que euh, moi, j'ai 3-4 projets en tête. Les collègues, je pense que c'est pareil encore. Et on est juste dans les starting blocks à se dire, bon, c'est quand, la... quand est-ce qu'on démarre et il n'y a pas forcément de la fatigue ou du, du retrait ou de se dire bah on a fait le tour de la question. Non non, on voit on voit qu'on creuse encore là. On a le territoire zéro chômeur, euh, des questions autour de, euh, de l'économie circulaire et de la gestion des déchets, euh, montée des centrales solaires urbaines hein, parce qu'il y a beaucoup de centrales villageoises. Euh, mais euh, du coup, c'est de faire des centrales urbaines, euh, en partenariat avec la collectivité, euh, euh, faire une monnaie complémentaire sur les questions de transition écologique et solidaire. On ne versera plus des subventions, mais on donnerait une monnaie complémentaire. Et comme ça, euh, on recrée un réseau aussi. Ce c'est plus, de la, plus de la collectivité publique qui donne de l'argent, mais c'est juste une avance de trésorerie de la part de la collectivité publique. Donc ça rentre autrement dans leur comptabilité. Enfin, euh, il y a plein, plein, plein de choses encore. Euh. Moi, bon, je vous dis pas tout, mais ah, <rire> une réponse à ta question, mais je sais pas si elle se situe à la monnaie autrement. Je pense que euh, là, je parle à titre personnel, mon, mon, mon prochain enjeu, je pense là où je vais prendre du temps à m'investir, c'est pas être dans une association, mais c'est justement faire le lien. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses. On est un territoire. Je ne sais pas s'il est plus riche que d'autres. En tout cas, ce que je constate chez nous, c'est qu'il est extrêmement riche. Il y a des personnes de valeur, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec elles. Il euh, y, y, y a énormément d'initiatives, il y a de l'idée, il y a de l'énergie, ça brasse. Il euh, y a plein de choses qui émergent. Et la question que je me pose, c'est comment on va coordonner tout ça sans dire qu'il faut un coordonnateur ou quelqu'un qui soit en, en centrale et puis qui soit le chef, hein, ce n'est pas ça. Mais c'est plus comment on donne de la visibilité comment on met en lien, comment on transmet de l'info. Et on a déjà des, euh, la lettre de la transition. Je n'en fais pas partie, mais c'est des gens qui le font et je trouve leur initiative absolument géniale. Euh, où ils répertorient toutes les, toutes les soirées, les associations, les, les personnes qui souhaitent s'inscrire à faire une liste. Et c'est m'inscrire dans leur dynamique. C'est plus large, ça va, on va dire, d'Aix-les-Bains jusqu'à Montmélian. Mais l'idée pour moi, ça serait de faire quelque chose euh, pas forcément régional parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même une forme de proximité, non pas pour fermer, mais pour ce... Ce qui me semble important et qui est le facteur de réussite de tous les projets que j'ai pu voir, c'est qu'il y a une dimension humaine. Et donc, même si on a une demi-heure de route, ça reste encore potable, mais ça permet de se déplacer pour pouvoir échanger ou discuter de vive voix. Pas tout le temps, on peut échanger par mail, on peut échanger par les outils informatiques qui existent aujourd'hui, par téléphone, par courrier, par pigeon voyageur, tout ce que tu veux. Mais il y a un moment donné où il faut pouvoir se voir. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, un, un autre point important, ça serait peut-être euh, comment on recrée un peu ce lien de solidarité entre euh, les territoires ruraux et les territoires euh, urbains. Et pas toujours dans le sens dans lequel on croit, où c'est la zone urbaine qui contribue aux, zone, à, aux zones rurales. Euh, dans les zones rurales, il euh, y a des espaces verts, euh, c'est là d'où où vient l'eau, euh, on peut se ressourcer, etc. Donc elle nous apporte aussi. Et c'est re remanifester ou remettre en perspective ce lien.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 L'argent. ouais, on a vraiment besoin d'argent. Enfin, aujourd'hui, euh, et peut-être euh, le redire fort euh, dans vos écrits que vous retranscrirez ou si vous faites une vidéo vous-même, mais dire euh, aujourd'hui, l'État, la région, euh, n'appuie plus les associations. On a arrêté les emplois aidés, euh, on finance plus ces emplois-là. Alors, l'idée, ce n'est pas de, maintenir des, de créer ou de maintenir des emplois pré précaires. Hein. Mais c'était aussi une manière pour les associations de, de pouvoir vivre. Donc nous, on ne demande pas mieux que de trouver un, un modèle économique qui permet d'employer sans faire des contrats aidés, de bien salarier les personnes, de bien les rémunérer dans des conditions euh, qui soient acceptables euh, pour toutes et tous, et confort aussi si possible. Euh, et euh, aujourd'hui, on voit que tous les subsides, euh, les aides, les subventions diminuent, mais aussi diminuent même ne serait-ce qu'on parlait de reconnaissance là pendant notre interview, mais même l'intérêt. Moi, je m'interroge profondément, je travaille beaucoup, je travaille avec le ministère de, de l'économie, de la transition écologique et solidaire à travers mon métier, etc. Euh, et bien moi, je m'interroge en disant, mais euh, là, il y a tout un pan de la société qui est en train de se casser la gueule. Et euh, je pense qu'on ne mesure pas là ce qui est en train de se passer. Je reviens encore une fois, on ne mesure que quantitativement l'économie marchande, mais l'économie non marchande. Entre autres, l'économie domestique, c'est quelque chose qui est absolument énorme. L'INSEE a travaillé là-dessus. Je donne un, juste un chiffre. Le temps, si on prend les, tous les Français réunis, le temps moyen de travail par jour en France est de 3h12 de mémoire. Et le temps de travail domestique, donc là-dedans, je ne mets pas tu t'assieds as devant un livre pour lire, etc. C'est le ménage que tu fais, c'est quand tu gardes les enfants, c'est quand, euh, quand tu fais du repassage, quand tu fais ton linge, quand tu fais ta cuisine ce qui pourrait être rémunéré par ailleurs par un service rendu, et ben du coup, ça représente 3h20 ou 3h25. Donc en moyenne, en France, le travail domestique est supérieur au travail euh, rémunéré. Et euh, c'est important. En Allemagne, on rémunère les parents qui restent au foyer. Pas pour une question de bienséance, euh, etc. Il y a une question d'éducation aussi, mais aussi et surtout, ça coûte beaucoup moins cher de payer des parents qui restent à domicile pour éduquer leurs enfants que de payer l'infrastructure euh, ou la logistique qui crée des crèches, des routes, des places de parking pour accueillir toutes ces personnes-là. Et donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc d'argent et de bénévoles Ouais. Ça me fait juste marrer de se dire que c'est possible. Sur euh, à la porte de mon bureau, j'ai une petite affichette euh, euh, qui dit à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne me pas déranger ceux qui essayent. Parce que, en fait, ça, ça, c'est quelque chose qui est assez profond ou ancré en moi. On entend toujours la phrase euh, ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais ça, c'est les flics qu'on a nous-mêmes dans la tête, ou c'est euh, nos propres blocages, ou nos propres freins. Et moi je me rends compte que souvent ce qui bloque les projets ou l'émergence euh, d'initiatives ou, ou pas forcément quelque chose d'innovant mais même euh, des, des initiatives du quotidien, c'est pas les flics qu'on a dans la tête, mais c'est les flics qui sont dans la tête des autres qui viennent te dire « non mais c'est pas possible ». Et pour moi c'était important de faire cette nuance-là en disant « mais non, euh, ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui essayent. Laissez-nous au moins ce champ-là ». Et ça parle de la capacité d'agir aussi, de se dire ben, « ouais. euh, ben ouais, moi j'essaye ». Mais ce n'est pas, pas une forme de revendication. C'est pas pour dire « t'as vu, moi j'essaye ». C'est plus se dire « eh ben j'essaye, et peut-être que les gens, en nous regardant, ils vont se dire bah « tiens, c'est possible », ou ils vont venir essayer avec nous, ou eux-mêmes, ils vont essayer autre chose de leur côté. Et c'est plus ça par capillarité de se dire « bah voilà, bon, on est tous capables hein. ».